alors Dieu dans toute sa magnificence a mis des principes en place C'est quoi ces principes quand vous les appliquez vous avez toujours les mêmes résultats, peu importe et ces principes existent pour nous protéger et pour nous aider aussi à évoluer okay? et vous allez voir que même dans, dans le domaine de, de la richesse, il y a le principe du dynamisme euh, qui influence beaucoup aussi tout corps qui est qui, qui resté au repos, repos. c'est la même chose qui, qui se passe aussi dans vos, dans vos finances si vos finances n'évoluent pas d'accord, ils vont toujours où la sont et puis de puis ça va aussi regresser, c'est le même principe qui gouverne euh, ces différentes régions-là. Alors, où est-ce que je veux en venir Le principe qui influence beaucoup dans notre vie, c'est le principe de l'environnement, c'est-à-dire quoi Quand euh, le créateur a fait toute chose, il a mis chaque chose pour qu'elle puisse bien fonctionner dans un environnement idéal, ok On peut pas prendre un poisson et prendre euh, prend le poisson et le mettre sur terre pour qu'elle puisse être efficace et pour, pour, pour qu'elle qu puisse vivre. Et l'autre chose aussi, vous que quand on enlève un élément de son environnement, cette chose meurt. Si on, on enlève, au fait, les plantes, par exemple, du sol et on, on les envoie dans l'eau, et puis il meurt. Si on enlève un poisson euh, de l'eau et on met sur la terre, il va pas euh, euh, durer assez longtemps avant de, euh, de rendre l'âme, de, de, de, de mourir. OK? La même chose, aussi, si on enlève les, les, les bœufs et tout, on les jette dans le feu, ils vont aussi mourir. Donc c'est quoi? L'environnement joue un rôle capital. Et quand on prend l'être humain, aussi, vous allez voir que l'être humain, eh, en tant que tel, provient d'un environnement qui n'est pas physique, mais de, du créateur lui-même. Donc ce qui fait qu'il dépend à 100% de lui. Où est-ce que je veux en venir? Quel est le lien entre, ce que, euh, entre cela et ce que nous voulons voir? Le lien est ceci. Peu importe le type d'activité que vous devez euh, mettre en place, il est important pour nous que euh, de comprendre ceci. Vous devez mettre en place un écosystème qui vous permettra euh, de réussir. Si vous faites n'importe quelle activité, mettre en place un écosystème, un environnement idéal qui vous permettra de faire décoller votre business, que vous soyez dans l'affiliation, que vous soyez dans le MLM et tout. Et l'environnement idéal pour tout business, c'est un environnement dans lequel votre business est vu par beaucoup plus de personnes. Moi, je vais partager mon expérience avec vous et vous allez voir que je suis plus orienté vers le volet visibilité de la chose. Donc, moi, je suis plus dans comment on va créer un environnement qui nous permettra de pouvoir avoir les résultats que nous voulons. Parce que toute activité que nous voulons faire, derrière ça, nous voulons monétiser cela, nous voulons générer de l'argent. Et pour générer de l'argent, il faut créer un écosystème en tant que tel, un système marketing vraiment qui nous permettra d'avoir le résultat que nous voulons. OK Alors quels sont les enjeux d'accord la première des choses que nous devons savoir euh, aujourd'hui le digital nous offre beaucoup de possibilités vous le savez déjà ici c'est les statistiques en date de 2022 alors la croissance est à deux chiffres d'accord pour les pour tous les pour tous les médias sociaux vous allez voir que même quand vous prenez tiktok aujourd'hui tiktok au fait vous pouvez l'utiliser pour pouvoir générer assez de prospects pour vos activités ça on aura tout le temps pour en parler et si vous prenez YouTube aussi, YouTube, n'a pas forcément besoin d'avoir des millions d'utilisateurs sur YouTube. Je ne parle pas de formation, je parle de quelque chose que j'ai pratiqué et j'ai vérifié et qui marche. Donc YouTube aussi, vous pouvez avoir des prospects, vous n'avez pas besoin de 1 million d'abonnés, non. Ok, C'est la fois donné que j'étais avec une dame et elle est dans, euh, quand on a discuté, au début, on n'avait pas une chaîne et elle s'est lancée. Et ça fait déjà six mois, sept mois. Et elle produit purement des contenus artisanaux, donc d'accord, elle fabrique des les, les, les objets à artisanaux, à savoir des sacs en pelle, etc. Donc elle est purement dans les joailleries. Donc elle a produit euh, des vidéos qui ne sont pas de longue durée, mais ces vidéos ont généré tellement de visibilité. Et je lui ai dit, madame, vous voyez, vous perdez beaucoup en termes de trafic et en termes de trafic. Et quand je lui parlais de trafic, je parlais purement des prospects qu'elle pouvait prendre. Parce que tout le monde, ce que beaucoup de personnes ignorent, tout le monde ne va pas s'abonner à vos chaînes YouTube, ok Prenons un cas très simple, prenons un cas très simple, d'accord On va prendre le cas des femmes, pour faire simple, pour, pour, pour permettre à tous ceux-là qui sont en ligne, que vous soyez femmes ou, femme, ou en, vous allez voir, comprendre. Une femme qui est beaucoup draguée, d'accord, dans une journée, s'il rencontre une homme automatiquement, elle sera, elle sera immédiatement sur la défensive. C'est la même chose qui se passe chez euh, pratiquement tous ceux-là qui passent de vidéo en vidéo. Le problème, c'est que on leur demande tout le temps de s'abonner. Donc, c'est difficilement pour eux qu'ils s'abonnent. Voilà. D'où, il est important pour euh, toute euh, personne qui a cette activité en ligne de mettre en, en place un système qui permet de pouvoir convertir le trafic. C'est-à-dire quoi tout ce, Toutes les personnes qui vont venir, même s'ils ne s'abonnent pas, de pouvoir les récupérer et qui vont faire partie des listes de contacts. Ça, on en on on discutera euh, plus en profondeur. Peu importe que vous fassiez MLM, n'importe quel type d'activité, vous devez avoir cela en tête. Il faut que chaque jour, une nouvelle personne s'ajoute à votre liste de contacts. Ça, c'est un objectif que vous devez vous assigner. Même si vous dormez, il faut que chaque jour, moi, c'est comme ça. Chaque jour, moi, une personne s'ajoute à ma liste. Parce que quoi? Il y a une chose. Il y a un, un truc que beaucoup de personnes ne, ne font pas attention. La mort des clients. La mort des clients. Il est démontré, ça c'est un truc que vous pouvez vérifier. Vous allez voir que il y a des clients qui ne restent pas avec vous à long terme. Ils peuvent arrêter d'acheter chez vous et ça c'est des choses qu'il faut. Et pour cela, pour corriger cela, il faut forcément avoir de nouvelles personnes qui s'ajoutent. Ok? Alors la croissance des utilisateurs. Donc on a plus de personnes sur les réseaux sociaux, ce qui nous offre plus de plus euh, de personnes qui pourraient voir ce que nous proposons. Mais ce qu'il faut avoir en tête. Les gens ne sont pas sur les réseaux sociaux pour pouvoir euh, pour qu'on puisse les vendre, non. Ils sont là pour pouvoir se divertir, se distraire. Et, et c'est en dernière position qu'ils vont acheter un produit, un service. Et l'autre chose, aujourd'hui beaucoup de personnes sont plus furie des réseaux sociaux. Pas, quasiment, euh, ils passent plus plus la, euh, de la moitié de leur temps. Tout, tout à l'heure, je vais vous ai donné euh, comment l'appelle-t-on, les heures comme une personne passe en journée sur chaque média très important, par exemple YouTube, WhatsApp, comme le temps il passe. Alors Beaucoup de personnes sponsorisent aujourd'hui, il y a beaucoup de publicité, peu importe, par exemple sur Google AdSense, sur, euh, euh, comment on appelle -on, sur Facebook, etc., il y a beaucoup de publicité. Ça, c'est une très bonne remarque. de combat. Si vous êtes bien sûr en ligne et faites des activités en ligne, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de publicité. Lorsque moi, j'ai démarré il y a quelques années, on avait plus de 4 ou 5 ans, il y a quelque chose qui est euh, l'engouement, il y a un boom qui sert qui s'est installé à partir de 2021-2022. Aucun okay, boom. Ça dit quoi? Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé par faire la publicité et tout. Alors, l'autre chose, il y a près de 7 milliards de personnes qui, sont, euh, qui existent, d'accord? Mais il y a près de euh, 5 milliards de personnes qui, en tant que telles, qui sont sur Internet, d'accord? Et ceci est important pour 5 milliards de personnes. On n'a pas besoin de 5 milliards de personnes pour pouvoir faire des millions, pour pouvoir faire des, des 100 000 francs, non. Même avec 100 personnes, on peut faire des... des 100 000 francs, ok Les internautes aujourd'hui en tant que tels sont près de 4 milliards. C'est important, hein? suivez bien les chiffres. C'est important pour bien prendre note. Alors, alors les utilisateurs des médias sociaux sont près de 4 milliards. Vous voyez, la, vous voyez la masse. Déjà Facebook à lui seul, il, il détient au moins 3 milliards de personnes, d'accord 3 milliards de personnes. Et les internautes passent au moins 7 heures par jour à utiliser Internet, surtout euh, leurs appareils. 7 heures de temps. Et vous savez que c'est là où les gens passent plus de temps que nous devrions être. Vous allez voir que la télévision aujourd'hui, beaucoup de personnes n'est plus trop scrochée. C'est plus le portable. Et beaucoup de personnes préfèrent même activer même les abonnements pour les sur le portable. Parce que c'est plus facile pour eux. Et les gens passent deux heures, 2 heures, 27 minutes par jour pour pouvoir sur les réseaux sociaux en tant que tel. Peu importe. Et maintenant, si nous prenons par exemple Anip, Anip c'est en fait une plateforme qui nous permet d'avoir des statistiques pointues sur le nombre d'heures que chaque personne, que les utilisateurs, la moyenne, passent par mois sur les plateformes de réseaux sociaux. Par exemple, sur Facebook, les gens passent en moyenne 20 heures, d'accord, 20 heures de temps par mois sur Facebook. Et les gens passent la même chose aussi sur TikTok, 20 heures. Vous voyez, TikTok vient d'arriver il y a à peine deux ans, 20 heures de temps. WhatsApp, n'en parlons pas, 18 heures, d'accord. Instagram, vous voyez, 11 heures. Alors, il est important pour nous que euh, donc la, la question que j'aimerais ai vous poser c'est qu'est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez euh, une opportunité sûrement vous voyez une opportunité.